Oh, franchement, les clients détendent leur, ils n'ont sous quoi les clients. Ah, là, les... au fait, c'est les petits là qui ont gâté le business. Tu vois, un petit voit un client au lieu de lui, de, lui, de lui demander 12 000 euros, 100 000 euros. Il dit l'argent de moto, c'est 100 euros. euros. Oh. Ça peut faire, tu comprends? C'est les petits qui ont gâté le business. Dit, tout est gâté, tout est gâté. Mais moi, j'ai appris une nouvelle main chez les Ivoiriens. Là, ah là, bon, beaucoup. et, ça et mon frère, frère. c'est love, Je te jure, toi-même, garçon, là, tu te fais passer pour la fille. Tu vas couper des milliards. Donc ça marche Tu, tu de... as remarqué que ces derniers temps, je vais toujours à Abidjan. Donc. Oui, Oui, mais c'est quoi Avec ton gars qui arrange là. Oui, je prends les nouvelles, mains, frère. Mais il faut me filer hey, le délai. Tu sais quoi Regarde la boule là. Hey. Attends. Non, il a quitté pas, la, la maison là. hein Oui, on la chope. Regarde comment On elle va est. la choper, On Et la chope. C'est sans défaut. Il te... Attends, attends, ah, je vais je, choisir. Je, je, je, je, je. Laisse-moi ça. C'est mon oui. goût. Bon. Salut. Oui, bonsoir. Ouais, Et vous m'accordez deux minutes de Ok, chose. super. Merci. Oh. Salut, comment allez-vous D'abord, je me présente, moi c'est mon photo c'est Abyss. Okay, cool. okay. Apparemment, vous avez quitté la maison, c'est là, là que vous habitez Oui, c'est ma maison. Ah ok, super, on est dans la même zone, moi je suis tout juste derrière vous. Ah, Et franchement, j'aimerais mieux vous connaître, vous faites quoi dans la vie si c'est pas trop demandé Je suis étudiante en droit. Étudiante en droit Ah waouh, ça c'est bien, ça c'est bien. Ça c'est super, oui. super. Et vous, vous faites quoi dans la vie Ben, ce pas une question à poser ma chérie. Toi, même tu vois un jeune. Avec une très belle voiture et bien stylée et tout, tu dois comprendre. <rire> ça me dit rien. Vous ne connaissez pas, vous ne savez pas. Ok, bon. Et moi, moi, je suis un gars humain, je fais l'arnaque, quoi. Ouais. Tu comprends, non okay, Voilà. Et en fait, fait j'ai une question à te poser là. Voilà, ça m'étonne, une jeune fille très belle comme vous. Ben, pourquoi pas ben, tout, Le droit, c'est étonnant. Pourquoi Je choisis ce que mon père a fait. Ah, votre papa a fait le droit Ok. Il est le procureur de la créature. Hein mon père, c'est le procureur de la criette. Maintenant, Mario. Qu'est-ce ah, que c'est toi C'est bizarre. Hein? Abisso, Mais c'est quoi Je me suis vendu. Comment Non. Ah. Mais elle a, elle a quoi Elle dit que son papa, c'est le procureur de la criette. Hein Mar Mario. Mais ton Celui qui arrête les gens maintenant là Mais tu lui as dit qu'on a envie dans le même que Je, je lui ai dit que je voulais faire 10 cas, j'ai dit que je suis C'est hein? moi, mais je me suis vendu, pardon oui, on, on doit, doit déménager Rapidement rapide même. Attends, attends, attends On doit déménager de là, Alors Faton Fata Faut ramasser les étudiants en même temps on Ramasse on, en on même doit, temps Ramasse en même temps Attends moi dehors j'arrive Fais vite Hé hey, Je te jure je ne veux même pas l'avancer Il m'a temps <tousse> <tousse> <tousse> de faire ce que connu là, That was I was selling. You me in it now. it. One more one.